Jean de l'Internet, bonjour Aujourd'hui je vais vous parler de deux pilotes que j'ai vus cette semaine On commence avec Powerless et on continuera sur Training Day donc on commence avec Powerless, Powerless s'est diffusé sur NBC et on suit Emily Locke, euh, une jeune femme qui est dans un boulot qui se fait chier et qui va vouloir euh, déménager dans une grande ville où on cohabite avec des super-héros et des super-vilains qui cassent tout dans la ville. C'est un petit peu embêtant, euh, du coup elle va euh, être embauchée dans une compagnie d'assurance qui s'occupe à produire des objets euh, qui se pour se protéger des dégâts éventuels causés par les super-héros et les super-vilains. J'ai un job à une compagnie qui aide régulièrement les gens comme nous à être plus sains dans un monde où ce genre de choses se passe. Donc j'ai adoré le pilote, c'était vraiment très drôle. Il y a de, il y a de vraiment bonnes idées. Parfois, euh, on aimerait que la folie soit poussée un peu plus loin. Mais il y a vraiment des moments hilarants. On se poêle pendant tout l'épisode. Oh! Oh! C'est seulement bon pour une use. Je sais. C'est pour prendre mon muffin, Steve! En plus, on a un casting excellent puisque même si au début, quand j'ai vu le trailer, j'avais mes doutes sur Vanessa Jones puisqu'elle est plus titrée pour aller dans des séries pour ados un peu niais. Et là, pas du tout. En fait, elle est super bien dans ce rôle. Elle est hyper pop, hyper fraîche. Elle amène un grain de folie sans en faire des caisses. En plus d'elle, donc on a on a Alain Tudy qui, qui joue le le patron de l'entreprise de la compagnie d'assurance et qui est accessoirement le cousin de Bruce Wayne, excusez du peu, sauf que Bruce Wayne il le snob un peu et du coup son plus grand rêve c'est d'aller vivre en face dans la tour de, de la Wayne Enterprise, sauf que pour l'instant il est bloqué avec ses sous-fifres à la compagnie d'assurance et il est super drôle parce qu'il fait vraiment la victime un peu bourreau dans son entreprise et pareil il en fait pas des caisses mais il la rend Et enfin dans le casting donc on a Danny Puddy qu'on a découvert dans Community et qui là est vraiment à l'inverse de ce qu'il faisait dans cette série. Il est beaucoup moins extravagant. Là il joue un des inventeurs de l'équipe et il est aussi très drôle et, mais tout en restant dans la simplicité et euh, dans le calme. <rire> I, I I And I like nice things. Yeah. I should have before Ron. Donc voilà, en plus c'est une série qui est très rythmée, on s'ennuie pas un instant. En plus on a des effets spéciaux qui sont super bien faits. Euh, on peut le comparer, euh, si on compare vraiment à ce qui est fait sur la CW avec The Flash, Arrow, Supergirl, etc. Je trouve qu'on a une qualité supérieure, même si c'est vraiment pas ça qui est mis en avant. Tout ce qui est super héros, ça vient quand même au second plan. Euh, mais là on a vraiment une qualité des effets spéciaux et euh, ça fait plaisir de voir euh, de la bonne qualité sur une chaîne du broadcast. Enfin un petit point spécial pour le générique qui est vachement bien foutu. Déjà pour une fois qu'on a un générique dès le premier épisode, c'est super. Euh, en plus ils ont repris des vraies planches euh, de comics de chez DC. Et euh, sauf que en fait même si au on... Au premier abord, donc on se concentre sur les vraiment les héros, donc on a Batman, on a Wonder Woman, on a Green Lantern, etc. Euh, donc, ensuite, on va vite se concentrer sur un personnage qui est à l'arrière-plan et qui va être en fait un des personnages principaux de la série. Et je trouve ça super bien et super original de redescendre de leur pédestal les super-héros qu'on met d'habitude au premier plan dans les séries. Voilà donc Powerless c'est vraiment une série que je vous conseille, peut-être que je changerai d'avis dans les quelques épisodes si ça commence à tourner en rond genre oh on a inventé un nouvel objet à chaque épisode là ça va vraiment m'ennuyer. Mais pour l'instant vraiment sauter dessus c'est euh, une bonne dose de fraîcheur et d'humour. On continue avec Training Day qui est diffusé sur CBS et qui est une adaptation du film du même nom avec Denzel Washington. Sauf que là, pas du tout de Denzel Washington. Euh, par contre, on reprend plus ou moins la même histoire, sauf qu'on inverse les rôles. Euh, donc on va suivre euh, deux flics. Donc d'abord, il y a le détective Frank Roark qui est donc un vieux de la vieille et qui est alcoolique, complètement corrompu. Euh, on se demande même s'il est vraiment flic au début. Et il va devoir accueillir une nouvelle recrue qui va être son stagiaire, qui est joué par Justin Gorwell, donc dans la série qui s'appelle Kyle Craig. Et donc lui, bah, il est plutôt du genre à suivre la loi au pied de la lettre, à faire tout dans, dans les règles. Et ils vont devoir cohabiter tous les deux pour résoudre des affaires. Et donc dans ce premier épisode, on voit que l'ancienne coéquipière de Craig se fait assassiner. Donc ils vont par partir à la poursuite du gang qui a causé ça. Et euh, bah, voilà, c'est voilà, c'est pas la série du siècle hein. Et donc Training Day c'est Jaune, très jaune, très moche et pour ce pilote déjà le début est très expéditif euh, pour introduire le personnage de Craig euh, pour expliquer comment il se retrouve avec Rourke que c'est vraiment expédié en quelques minutes, il y a beaucoup de blabla, euh, oh, vraiment ça va très vite, on a du mal à imprimer toutes les informations, ils ont vraiment expédié le bébé euh, dès les premières minutes pour avoir plus de temps après mais je trouve que c'était vraiment trop rapide. Pour le casting c'est pas hyper Jojo et pourtant on a Bill Paxton dans le rôle de Rourke qui est pourtant pas un inconnu. Il débute pas dans le métier mais c'est vrai que je le voyais pas. Enfin il fait pas terrible terrible dans ce rôle là. J'aurais bien vu un Christian Slater euh, incarner le personnage. Ça aurait été vachement plus cool et il aurait amené plus d'humour parce que c'est vrai que dans l'épisode on rit pas du tout. Il y a, y a pas de moment comique. Enfin il y a quelques tentatives mais ça retombe vite à plat. Euh, donc voilà il y a, y a personne de folichon qui sort vraiment du, du lot et euh, ça reste assez bas de gamme. Donc si on peut résumer ce premier épisode de Training Day, ce sont des dialogues très très intelligents. Let me out, Frank. Come on, Sir, somebody's in the trunk. Frank. Say with observation skills like that, you're gonna make a fine detective. Avec des personnages pas du tout clichés. On, jefe. You in prison, Et une scène complètement what the fuck? <coughs> <coughs> Oui, je sais pas pourquoi Non vraiment Voilà donc c'est tout pour aujourd'hui euh, Donc euh, vraiment je vous conseille d'aller voir Powerless Parce que c'est vraiment une très, un très bon premier épisode Par contre Training Day vous pouvez le zapper complètement Je suis sûre que c'est une série qui va trouver quand même son public Parce que ça reste un procédural qui se regarde facilement Même si c'est pas terrible euh, Vous pouvez éteindre votre cerveau devant Si vous, vous voulez vraiment le regarder Et allez voir Powerless Quant à nous on se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux pilotes Et je vous fais des gros bisous Bye bye